Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf facial. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine réelle et apparente du nerf facial, son trajet et ses rapports, ses branches collatérales, ses branches terminales, ses connexions avec les autres nerfs, les fonctions du nerf facial et une conclusion. Le nerf facial est le septième nerf crânien. C'est un nerf mixte comprenant le nerf sept-modeur qui est plus volumineux et le nerf sept-sensitif ou le nerf intermédiaire ou anciennement le nerf de Welsberg qui présente sur son trajet le ganglion géniculé. L'atteinte de ce nerf lors de son trajet donne la paralysie faciale périphérique, qui est une pathologie fréquente et qui peut être d'origine tumorale, traumatique, otitique, virale ou idiopathique. La connaissance de l'anatomie du nerf facial et de ses branches va nous aider dans la démarche diagnostique des paralysies faciales, notamment dans la différenciation entre la paralysie faciale centrale et périphérique et dans le diagnostic topographique de la lésion. Ce nerf peut être lésé en cas de plaie faciale ou en cas de chirurgie maxillofaciale ou ORL, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles durables. Concernant l'origine apparente de ce nerf, il naît par cette racine environ, émergeant du suant pentobulbère ou pentospinal ou bulbo au-dessus de l'olive bulbaire. Le nerf 7 sensitif ou le nerf intermédiaire de Wirsberg est situé entre le 7 moteur et le nerf 8. Concernant les origines réelles du nerf 7, on a plusieurs noyaux dans le tronc cérébral. Notamment le noyau moteur du nerf 7, qui est situé dans le tegmentum du pont, au-dessus du noyau ambigu et en-dedans des noyaux spinal du nerf 5. On a aussi la partie antérieure du noyau salivaire supérieur, et on a la partie supérieure du noyau solitaire. Maintenant, on va commencer par le trajet du nerf facial. On va commencer par son trajet au niveau de la fosse crânienne postérieure. Le nerf facial, comme vous voyez à ce niveau, il est solidaire au nerf cochléaire comme vous voyez à ce niveau. Il se dirige obliquement en avant, en haut et latéralement, vers le méa acoustique interne. Voilà le méa acoustique interne, au niveau de l'os temporal. Le nerf facial va surcroiser par l'artère cérébelleuse supérieure et par le sinus pétreux inférieur en bas. Au niveau du méa acoustique interne, le nerf facial ou le nerf sept moteur, il repose sur le nerf vestibulocochléaire, alors que le nerf intermédiaire ou le nerf 7 sensitif est en situé entre les deux nerfs, le nerf facial moteur et le nerf vestibulocochléaire. Il est accompagné de l'artère labyrinthique à ce niveau-là. Maintenant, on va parler du trajet du nerf facial dans le canal facial. Le canal facial est creusé dans la partie pétreuse de l'os temporal. Le nerf facial à ce niveau présente un trajet en zigzag. Le nerf, qui le parcourt, présente trois parties. La partie labyrinthique, la partie tympanique et la partie mastoïdienne. Maintenant, on va détailler les différentes parties. On va commencer par la partie labyrinthique. La partie labyrinthique est une partie qui est horizontale, euh, longue de 4 mm. Elle passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière puis elle se coude pour former le genou du nerf facial comme vous voyez à ce niveau à ce niveau se trouve le ganglion géniculé qui est triangulaire et grisâtre maintenant quand vous voyez à ce niveau, on a la partie tympanique. La partie tympanique elle est longue de 10 mm. Elle passe entre le conduit semi-circulaire latéral en haut et la fenêtre du vestibule en bas. Elle détermine sur la paroi labyrinthique de la caisse du tympan la proéminence du canal facial, comme vous voyez à ce niveau. Ce paroi est mince, parfois dissente dans la cavité tympanique, comme vous voyez. Cela explique la paralysie faciale périphérique des otites moyennes. Concernant la partie mastoïdienne, c'est une partie qui est verticale, longue de 18 mm, et chemine entre les cellules mastoïdes. Il se termine... Dans le foramen stylomastoïdien. Il répond en dedans à la fosse jugulaire, en arrière au sinus transverse, en avant aux parois postérieures de la caisse du tympan et au méa acoustique externe. Le nerf facial va sortir du trou stylomastoïdien en se trouvant dans la région rétrostylienne. Il va descendre en avant en croisant le processus externe du styloïde. Il passe entre le muscle dégastrique et styloïdien. Puis, il va pénétrer la parotide en se trouvant dans la région parotidienne. Il va croiser à ce niveau-là euh, la veine jugulaire externe. Il va se diviser habituellement en deux branches. Une branche temporofaciale et une branche cervicofaciale. Maintenant on va détailler les branches collatérales du nerf facial. On va commencer par ces branches collatérales au niveau de son trajet intrapétreux. On va commencer par le nerf grand pètreux. Il naît du journeau du nerf facial, il traverse le ganglion géniculé et chemine dans le canal du nerf grand pètreux. Puis sur la face antérieure de la partie pétreuse de l'os temporal. Il croise la face inférieure du ganglion trigéminal pour traverser le foramen déchiré. À ce niveau, il reçoit le nerf pétreux profond rameau du plexus carotidien, formant ainsi le nerf du canal pterygoïdien qui aboutit au ganglion pterygo-palatin. On a aussi le rameau communiquant avec le plexus tympanique. Il est parallèle au nerf grand pétreux, Il gagne la paroi interne de la caisse du tympan et il participe à la formation du plexus tympanique avec les fibres issues du plexus carotidien et avec le nerf tympanique ou le nerf de Jacobson. Concernant le troisième nerf, c'est le nerf strapédien. Il naît de la partie mastoïdienne du nerf facial. Il monte dans l'imminence pyramidale pour atteindre le muscle strapédien. On a la corde du tympan. La corde du tympan naît au-dessus du foramen stylomastoïdien. Il remonte dans le canal facial, puis dans le canal de la corde du tympan qui est creusé dans la paroi postérieure de la cavité tympanique. Il donne un rameau à la trompe auditive. On a aussi le rameau méatique qui n'est pas visualisé au niveau de ce schéma. Il naît au-dessus du foramen stylomastomidien. Et elle traverse la paroi cartilagineuse du méa acoustique externe pour énerver les tubules du méa acoustique externe, de l'auricule et de la face externe du tympan. Maintenant, on va passer aux branches extrapétreuses ou les branches collatérales après l'issue du nerf facial par. Le trou stylomastoïdien. On va commencer par le nerf auriculaire postérieur qui naît près du foramen stylomastoïdien. Il croise l'artère auriculaire postérieure puis monte sur la face externe du processus mastoïdien pour donner un rameau auriculaire pour les muscles auriculaires postérieurs et supérieurs et un rameau occipital pour les muscles fronto-occipital. On a aussi le rameau digastrique qui est destiné au ventre postérieur du muscle digastrique. Aussi on a le rameau styloïdien qui innerve le muscle styloïdien. Il faut noter qu'on a des variations anatomiques concernant cette branche. Il peut naître du rameau digastrique et peut donner un rameau lingual inconstant qui s'unit sous la tonsille palatine. On a aussi des rames communicantes avec les nerfs crâniens 9 et 10. Comme vous voyez à ce niveau, c'est une rame communicante avec le nerf 9. Concernant les branches terminales, les branches terminales naissent dans la parotide en donnant la branche temporofaciale et la branche cervicofaciale. La branche temporofaciale est la plus grosse branche elle a un trajet court et elle se divise au niveau du col de la mandibule en trois branches. La branche temporale, la branche zygomatique et la branche buccale. La branche temporale est dans des rameaux pour le muscle auriculaire antérieur et les muscles de la mimique situés au-dessus de la fente palpébrale. Ces rameaux temporaux croisent la face externe de l'arcade zygomatique à 1 cm environ en avant du tragus. La branche zygomatique il donne des rameaux pour les muscles de la face situés entre la fente et la bouche. La branche buccale est un des rameaux pour les muscles buccunateurs et orbiculaires de la bouche. Concernant les branches de la partie cervico-faciale, on a la branche marginale de la mandibule il côtoie le bord inférieur de la mandibule il gagne le menton, il énerve les muscles de la face situés sous la bouche et le platysma. On a aussi la branche cervicale qui énerve le muscle platysma. Concernant les connexions du nerf facial avec les autres entités nerveuses, il il fait des connexions avec le nerf maxillaire, via le nerf compétreux et le ganglion ptyricopalatin. Il fait des connexions avec le nerf glossopharyngien, via le rameau communiquant avec le nerf glossopharyngien près du foramen stylomastomidien, le plus tympanique. Il a aussi des connexions avec le nerf pneumogastrique ou le nerf vague, via les rameaux communiquants avec ce nerf. Aussi, il fait des connexions avec le sympathique, comme vous voyez à ce niveau, via des rameaux du plexus carotidien. Aussi il fait des connexions avec le plexus cervical, comme vous voyez à ce niveau, via les rameaux auriculaires et la branche cervico-faciale. Concernant les fonctions du nerf facial, elle a une fonction motrice, sensorielle, sensitive et autonome. Cela est expliqué par les différents noyaux de ce nerf au niveau du tronc cérébral. Concernant la fonction motrice, le nerf facial énerve tous les muscles postiers de la face et contrôle ainsi la mimique. Il faut noter que la paralysie faciale périphérique de Bell et la manifestation clinique d'une lésion nucléaire ou tronculaire qui se traduit par la paralysie flasque des muscles de la mimique de l'imivasse homolatérale. La commissure de la lèvre est affaissée avec écoulement de la salive avec impossibilité de fermer l'œil. La paralysie faciale centrale, due à une lésion supranucléaire, entraîne une paralysée de l'imifase contralatérale avec une asymétrie du quadrant inférieur. Il faut noter que l'énervation du quadrant supérieur est assurée par des fibres corticonucléaires directes. Concernant la fonction sensitive, le nerf facial assure l'énervation sensitive du mère acoustique externe, du tympan et de la conque. Anciennement, la zone de ramsey Hunt. C'est dans la conque qui apparaît l'éruption du zona geniculé. Concernant la fonction sensorielle, le nerf intermédiaire assure la sensibilité gustative du deux tiers antérieur de l'imilongue. Il faut noter que selon la topographie de la lésion du nerf facial, la paralysie faciale peut entraîner une perte du goût ou une hypoacousie par paralysie du muscle stapédien. Le nerf facial joue un rôle autonome par ses fibres sympathiques et parasympathiques. Les fibres sympathiques du nerf facial contrôlent la sécrétion des glandes lacrymales, nasales et mandibulaires. Concernant les fibres sympathiques de la corde du tympan, voilà les fibres sympathiques qui passent par la corde du tympan, il assure la vasomotricité de la langue et des glandes salivaires. Le nerf facial est la septième paire des douze nerfs crâniens, il naît du tronc cérébral et il fait partie du système nerveux périphérique. Il énerve toute la musculature de la face avec plusieurs fonctions sensorielles, sensitives et autonomes. L'atteinte de ce nerf est fréquente, il peut être d'origine traumatique, tumoral, infectieux ou idiopathique. Il se manifeste par la paralysie faciale périphérique.